avec la CPE et la CGE nous avons construit ce guide euh, compétences développement durable et responsabilité sociétale il y a, il y a deux ans il était intitulé cinq compétences pour un développement durable et une responsabilité sociétale en fait il ne s'agit pas d'un référentiel de compétences mais il s'agit d'un guide de métacompétences. <coughs> Ces cinq compétences transversales qui vous allez le voir ne sont pas des compétences sont de l'ordre de la prospective, de l'ordre de la systémique, des compétences collectives en termes de changement, de responsabilité et d'éthique. Pour l'aspect systémique, euh, il est important de prendre en, en compte la pensée complexe. Euh, les compétences que nous avons développées ici sont des compétences génériques, qui sont valables quels que soient les sujets abordés, mais c'est les spécificités du développement durable euh, qui leur confèrent leur contenu. Le plus important, s'il ne fallait retenir qu'une chose, c'est apprendre à problématiser, à reproblématiser, à déproblématiser, pour ne pas se polariser sur euh, les anciens systèmes. Dans une vision prospective, il faut intégrer l'incertitude, l'imprévisible. Il faut donc intégrer des scénarios de continuité et des scénarios de rupture. La vision prospective est fondamentale euh, pour aborder les changements nécessaires euh, au monde de demain. <coughs> D'un point de vue collectif, Compétences collectives. Il n'est pas question d'opposer individuel et collectif. Il est plus important d'articuler les compétences individuelles avec les compétences collectives. Compétences individuelles, psychosociales, interculturelles. Compétences collectives, l'action aux différentes échelles, du groupe à la société. Deuxième point focal important, c'est le passage de la, de la compétition à la coopération. Sans quoi, effectivement, il n'y a pas de compétences collectives possibles. Le changement est fondamental. Le, notre appréhension du changement, que les changements soient subis, choisis, perceptibles ou non, euh, réversibles, euh, est une chose. Mais par ailleurs, c'est la nature du changement qui importe. S'agit-il d'atténuation S'agit-il d'adaptation S'agit-il de transformation En fonction de cela, les changements éducatifs euh, sont très importants et très différents. La responsabilité et l'éthique la, la euh, sont le point de, final de ce, de ce guide de compétences. Euh, cette compétence a un statut particulier car elle est porteuse des valeurs, elle donne du sens à l'action et détermine la finalité totale de tout cet ensemble. Les cinq compétences n'ont donc pas la même valeur. Les compétences transversales systémiques prospectives donnent le pourquoi, donnent le qu'est-ce que. Les compétences en termes de changement vont plutôt être dans le comment et les compétences en termes de responsabilité seront plutôt de l'ordre de, de la finalité, le pourquoi. Et effectivement, euh, ces compétences s'articulent. Des compétences euh, en termes systémiques, des compétences en termes prospectifs qui amènent à problématiser... Des compétences collectives, des compétences euh, en termes de changement qui amènent à s'intéresser aux actions, aux représentations sociales. Tout ça pour amener à des finalités, des buts et des perspectives qui ne sont pas forcément connues, qui amènent à différents, euh, différentes propositions. Pour mieux comprendre ce que sont ces cinq compétences, macro-compétences, on peut prendre une analogie. Ces cinq compétences dites transversales pourraient être comparées aux planètes ou aux atomes qui tournent autour d'un noyau ou qui tournent autour d'un soleil. Mais la différence étant que chaque fois qu une compétence prospective rencontre une compétence euh, systémique, c'est là où on a quelque chose qui est produit, euh, ce qu'on va appeler les clés euh, dans, le, dans le guide, euh, ce qu'on va appeler en fait de la compétence professionnelle. Donc, chaque interaction donne lieu à de la compétence professionnelle. Ces euh, compétences qui se transforment les unes les autres sont, sont donc en fait euh, des compétences sur les compétences. C'est ce qu'on appelle d'une façon générale des méta-compétences. Il ne s'agit donc pas de cinq compétences, mais de cinq méta-compétences. Ces cinq méta sont indissociables. Elles produisent des compétences professionnelles, euh, dans le guide dont nous avons appelé ça des briques. Euh, C'est bien souvent ces compétences génériques euh, qui sont euh, inscrites dans le guide. De ce fait, les utilisateurs du guide doivent transformer ces compétences professionnelles génériques en compétences professionnelles adaptées aux différents corps de métiers. Nous n'avons pas établi d'indicateurs euh, de compétences. Nous estimons que ce sont les différents métiers qui doivent se saisir et élaborer leurs propres critères, leurs propres indicateurs. Ce guide est donc transposé et doit être transposé par les formateurs, par les enseignants, quels qu'ils soient, dans leur contexte professionnel, du premier degré jusqu'au supérieur. Ce guide peut donc être pris en l'état et être utilisé en l'état avec des élèves ou des étudiants, quel que soit leur niveau. Ce guide sert à quoi Il sert à élargir le cadre de lecture dans toutes les situations. Si l'on envisageait uniquement des compétences systémiques et des compétences prospectives, c'est comme si on regardait le monde par deux fenêtres. Si on veut véritablement se servir du guide, il faut regarder simultanément par les cinq fenêtres, systémiques, prospective, collective et euh, en termes de changement, et regarder aussi cela en termes d'éthique et de responsabilité. Il s'agit surtout pas d'un référentiel, il s'agit d'un guide, euh, un guide qui donne des... Une orientation et qui donne des limites. Euh, ce guide euh, est associé à, pour chacune des métacompétences à des principes. Ces principes, c'est les garde-fous, c'est les balises. C'est ce qui donne l'idée que l'on peut aller là, mais qu'on n'a pas le droit d'aller là. Euh, pour l'exemple de la compétence prospective, euh, effectivement, on a toujours un principe d'incomplétude, on a un principe d'inertie, on a un principe d'irréversibilité. Et ça, c'est les garde-fous qui nous permettent d'avancer et d'analyser les situations. On a des principes organisateurs qui définissent le fonctionnement global et on a des principes d'action qui sont beaucoup plus opérationnels pour mettre en application. Ces principes constituent des balises pour l'action avec des passages indispensables. On a à la fois des balises rouges d'interdiction, on ne fait pas ça, et des balises vertes qui donnent l'orientation, le « là où on veut aller ». Ce sont donc des clés de relecture qui permettent la reproblématisation. Les métacompétences ne sont absolument pas opposées aux connaissances, au contraire, elles en élargissent le champ d'action. Elles permettent de lire le monde sans scientisme, sans relativisme. Elles permettent de former à des métiers, des métiers que nous connaissons, d'autres que nous ne connaissons pas. Ce guide de compétences n'est donc ni un référentiel de formation, ni un référentiel d'évaluation. Il permet aux enseignants, il permet aux formateurs d'élaborer des référentiels. Si l'on s'intéresse euh, à l'action de ce guide de métacompétences, développement durable, il permet des choix sur les compétences visées. Il permet aussi la, de concevoir des dispositifs d'aide au développement de compétences euh, professionnelles visées. Il permet aussi de mettre en œuvre l'évaluation des compétences. Il permet aussi de concevoir la séquence de formation. Et il permet de vérifier les acquisitions d'apprentissage. Tout ceci étant un peu complexe mais surtout tout ceci étant évolutif, euh, le guide euh, est mis en ligne ainsi qu'un grand nombre d'articles de recherche, d'articles professionnels sur le site compétences des DRS qui est un site collaboratif sur lequel tout le monde peut aller chercher de l'information euh, et interagir euh, puisqu'il est associé à un forum, à des pages de présentation, à un certain nombre de zones de dépôt de documentation.